Donc un bonjour dans cette courte vidéo, on va regarder de quelle façon on peut faire de la saisie de données à l'aide du microbit, mais en utilisant le mode radio, donc il est possible effectivement de communiquer entre les microbits par mode radio. Donc présentement pour la demo, le, le, le tutoriel, j'ai deux microbits, il y en a un qui est ici, là, qui est relié tout simplement à une batterie, ça va être mon émetteur, donc celui qui va faire la saisie de données, et l'autre lui est relié déjà après mon ordinateur par câble, donc, on peut venir faire la saisie de données. C'est celui qui va recevoir l'information au niveau de la radio puis qui va la transmettre à l'ordinateur. Euh, la captation de données peut se faire euh, avec euh, le portable, avec un Mac ou encore ça peut se faire avec un Chromebook. Pour ce qui est des iPads, on ne le recommande pas. Ce n'est pas très utile de le faire de cette façon-là. Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'avec les deux autres appareils pour l'instant. Donc, euh, présentement, dans la présentation, j'ai comme deux fenêtres. là C'est pour faciliter justement les explications. De ce côté-ci, je vais avoir mon premier microbit qui va être l'émetteur. Et celui-ci, ça va être celui qui va être le récepteur. Donc, euh, les microbits peuvent communiquer par radio. Il faut absolument définir à quel groupe les microbits vont euh, appartenir. Donc, présentement, je pourrais avoir 10 microbits qui vont être sur le même canal, si on veut le même canal radio, donc j'ai 255 canaux, canaux, donc je peux facilement venir choisir quel canal que je veux utiliser, euh, mais ce qui est important c'est qu'ils soit sur le même canal, puis si j'ai plusieurs groupes dans ma classe, bien, je pourrais avoir une, un groupe qui est sur le canal 1, un autre sur le canal 4, un autre sur le canal 2, puis c'est seulement qui ont, ceux qui ont le même canal qui vont re, envoyer et recevoir de l'information pour euh, ces données-là. Euh, on va commencer par celui qui se trouve à droite, donc celui qui est notre euh, émetteur, donc celui-ci, euh, c'est le microbit que je pourrais placer, supposons, dans un vivarium. C'est sûr que si je le place dans un vivarium, je le placerai dans un sac en plastique pour le préserver au niveau de l'humidité, mais il pourrait tout simplement être placé dans cet environnement-là. Puis pour la démonstration qui est ici, ben moi je veux envoyer la température, donc j'ai fait une boucle toujours, donc en continu, je veux qu'il envoie tout simplement la température, euh, donc... Pour la radio, les, les, les blocs sont, se trouvent ici. Donc, on va avoir les blocs de départ, puis également les blocs supplémentaires. Puis, ce, qu ce que j'ai été chercher, c'est celui-ci. Donc, on veut envoyer une valeur qui va avoir un nom. C'est nous autres qui va lui donner le nom. Puis, ensuite de ça, une valeur qui est associée à ce nom-là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement marqué un T parce que je ne voulais pas marquer un long mot, mais j'aurais pu marquer température parce que ce mot-là va être envoyé. Puis, également, ben, ça va être associé à un capteur. Donc, moi, j'ai été chercher dans les capteurs, présentement, température, mais j'aurais pu choisir direction de la boussole ou quoi que ce soit, là, pour venir l'ajouter. Et par la suite, ben, j'ai mis une pause de une seconde. Pourquoi? Ben moi, je veux faire une captation de la température à toutes les secondes. Je pourrais le faire à toutes les minutes, donc j'aurais juste à changer le délai qui est ici. Si je ne le mets pas, ben lui, il va être en continu, donc les données vont rentrer très, très rapidement, là, par radio. Donc, c'est nous autres à choisir ce qu'on veut faire. Je pourrais aussi avoir deux données. Donc, deux données, c'est juste que je vais venir ajouter un autre bloc ici. Je vais lui donner un nouveau nom, supposons L pour la luminosité. Et j'irai choisir dans mes capteurs, le capteur de niveau d'intensité lumineuse. Puis là, bien, il va m'envoyer les deux valeurs que je vais faire avec. Je pourrais faire un calcul mathématique. Je pourrais... Donc, je pourrais faire plusieurs choses là, avant d'envoyer la valeur. puis Ça pourrait être aussi un capteur externe sur lequel je vais avoir... Euh, euh, supposons un, un sonar sur lequel je vais venir chercher cette valeur-là, puis ensuite de ça l'envoyer par radio. Donc, il y a divers moyens de le faire, puis d'ajouter. Donc, moi, je veux juste la température, donc je vais venir retirer le bloc qui est ici. Je l'ai déjà envoyé là, sur mon microbit émetteur, il est déjà envoyé, mais on à un téléchargement comme on le fait à l'habitude. Si on va de l'autre côté, pour mon récepteur, donc euh, toujours dans les blocs ici, on va avoir un bloc qui dit... Euh, quand on va recevoir, excusez, celui-ci, quand on va recevoir une donnée avec un nom et une valeur, on veut qu'il fasse quelque chose. Donc, euh, présentement aussi, ce code-là, je l'ai déjà envoyé vers le microbit, puis on peut voir que à, tout, à chaque fois qu'il reçoit une donnée, vous allez voir la petite LED elle s'allume et elle s'éteint. Pourquoi j'ai fait ça? c'est pour savoir que ça fonctionne. Donc, sur le microbit, j'ai un indice euh, qu'il y, y a une donnée qui rentre à chaque fois que la lumière allume et s'éteint. Allume et s'éteint. Donc, ça ici, j'ai été chercher là, le bloc dans la section ici. Donc, activer, désactiver. Ça, c'est les coordonnées. J'aurais pu choisir là, à quelle colonne puis quelle ligne que je voulais associer justement là, la, la DEL qui ou pas. Et ensuite de ça, bien, dans les blocs avancés, lorsqu'on descend ici, on va avoir un bloc de communication. C'est le bloc qui est ici que j'ai été choisir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là, pour que le bloc devienne avec un nom et une valeur je vais juste reprendre l'action, celui-là je vais le mettre à la poubelle, c'est pas grave, Je reproduis un même. Je suis venu prendre le nom qui est ici, le bloc nom je l'ai amené à la place du X et la valeur je l'ai amené à la place du 0. Et à ce moment-là il va prendre le nom et la valeur qui entrent, s'il y en a deux, il va prendre le nom et la valeur et le nom et la valeur, il va créer deux, deux, deux saisies de données et il va l'envoyer vers le port série. Puis à ce moment-là les données vont rentrer. Donc, Puis ça aussi je l'ai déjà envoyé vers mon microbit. donc ce qu'on peut voir... Si je m'en vais, parce qu'ici, dans, dans la façon dont je le présente, je ne peux pas accéder au, au moniteur là, euh, au niveau de, de l'appareil. Donc, j'ai une autre fenêtre d'ouverte. Je n'ai pas de besoin d'avoir de code dessus. J'ai juste mon microbit qui est branché par fil. Et si j'ouvre la console de l'appareil, je vois que des températures entrent. Puis, on voit les données à toutes les secondes qui entrent. Puis, si je m'en vais sur mon... Microbit qui serait probablement dans mon salarium ou dans mon vivarium, je veux dire, bien, si je mets mon doigt sur le capteur de température, on va voir que la température va monter et ces données-là vont être enregistrées dans le microbit. Puis là, bien, tout ça est envoyé par radio. En même temps, à chaque fois que j'ai une donnée qui est envoyée sur mon autre microbit, bien, la lumière, à chaque fois qu'il reçoit quelque chose, la lumière va flasher dans, à cause du code que j'ai fait. Donc, c'est un petit peu ça. Pour le reste, qu'une fois que j'ai mes données, là, je vais tout simplement venir ici télécharger en CSV le fichier, puis je vais l'intégrer dans un tableur. Euh, juste pour vous dire qu'ici, ça, c'est les blocs minimum qu'on doit avoir dans le code pour faire une saisie de données. Il y en a d'autres qu'on pourrait faire là, par radio. là, Mais euh, je pourrais avoir un, une autre série de blocs là, qui me dirait des commandes de, de faire allumer des DEL, de faire fonctionner un moteur. Mais pour que la donnée soit transmise, et traité par l'ordinateur pour l'envoyer par radio, il faut au moins que ces blocs-là soient présents, puis aussi de définir sur quel poste, sur quel canal de communication qu'on va être. Donc, amusez-vous bien à découvrir justement cette fonctionnalité de radio là, dans l'analyse de données qui peut être fort utile parce que je peux avoir supposons, un véhicule qui va se déplacer pour mesurer l'accélération, puis il euh, n'y a pas de lien physique avec l'ordinateur, ce qui veut dire que je n'ai pas un fil qui est relié entre les deux, donc c'est une captation qui est quand même assez facile. Merci!